Je m'appelle Reda Sediki et je suis mathématicien de formation. Avant, j'exprimais mes mathématiques dans un cabinet de conseil et maintenant j'exprime tout ça sur scène parce que j'ai décidé de devenir auteur et comédien. Là. Euh, Bonsoir, merci de me recevoir pour cette interview. Donc ça faisait un, un moment que ça me tenait à cœur de le faire. C'est un peu particulier parce que nous, on s'est connus euh, il y a un moment. On, on s'est connus chez Safran où euh, on travaillait tous les deux. Ouais, était... en mars 2013. C'est ça. Ouais. J'aurais pas pu retrouver ouais, la date ouais. exacte. Mars ah ouais. 2013. <rire> Comment tu vas toi Est-ce que ça va que Ouais, ça va. Super. Tranquille. pépère, Écoute, la vie est douce. J'aime bien. La douceur, ça exprime parfaitement le. Le, le, le juste milieu entre bien et pas bien, tu vois, la vie est douce, c'est sympa, tu vois, c'est... Ouais. <rire> Très bien. Je te propose de commencer euh, directement et d'entrer dans le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant Donc, effectivement, euh, où est-ce que tu es né, quand est-ce que tu es né euh, Nous parle un peu des mathématiques que tu as eu l'occasion d'étudier. Ouais, alors, je suis né euh, à Clemsen, dans l'ouest de l'Algérie où euh, j'ai fait tout mon parcours scolaire, donc l'école primaire, le collège, après j'ai fait euh, le lycée, où j'ai fait une section mathématiques. Donc là, c'était vraiment un truc euh, très spécifique, donc euh, le rythme de 10 heures de maths, 12 heures de physique chimie par semaine. Et après, euh, après j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, j'ai fait 5 ans de mathématiques, avec à la clé un master en cryptographie. Ça arrivé à Paris, euh, comment est-ce que tu l'as vécu, toi De quitter ton Algérie natale et de débarquer dans un... Vécu, de... euh... bah, je l'ai vécu un peu. Bah, C'est vrai, vrai que tu changes de société, tu sors de ton cocon familial et tout, donc il y a des côtés qui changent, parce que voilà, tu dois faire les courses et la vaisselle, et tu, tu dois être complètement responsable. Mais humainement, ça n'a pas vraiment changé parce que je vivais avec des gens comme nous. Quoi. Ils ont deux bras, deux jambes, des chagrins d'amour. Ils pensent à la fin du mois, ils prévoient l'avenir. Quand l'avenir vient, ils sont déjà en train de prévoir un autre avenir. Du mmh. coup, ils ne vivent jamais ce qu'ils prévoient. Quoi, des, des, des gens comme nous. En Algérie, ils sont des gens sont pareils. C'est des êtres humains, ce n'est pas, pas des crocodiles. <rire> Et du coup, c'était euh, ouais, très agréable. Mais après, en fait, je crois que le changement, c'est surtout le changement de la manière d'exprimer les choses. Donc, c'est-à-dire euh, que, euh, je sais pas, moi, j'étais en Algérie où, par exemple, on, la France, c'est vraiment un pays d'art. Donc, en gros, l'art, il est bien structuré. Ça se passe dans les galeries, ça se passe dans les théâtres, dans les cinémas. En Algérie, c'est pas bien structuré, mais l'art, il se passe dans la rue, quoi. Si tu as envie de, de, de, de voir du théâtre, sors dans la rue, tu te poses, tu prends un café sur une terrasse et tu vois le théâtre devant toi. Et si tu as envie de, de voir le cinéma, pareil, tu, tu le vois en live. Euh, l'art, pareil, l'art, tu, tu sors, tu vois des tags, tu vois des, tu vois des poubelles. Même les poubelles, c'est de l'art, tu vois. C'est quelque chose qu'on voit moins en France, c'est ça C'est plus structuré, plus cadré Ouais, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, je ne sais pas. Euh, je sais pas, en Algérie, tu vois des poubelles partout. Euh, en France, tu vois des SDF partout. <rire> donc, tu vois, vois peut-être en Algérie, on jette des ordures. En France, on jette les humains, je ne sais pas. C'est comme ça que, que je l'exprime, mais je pense que c'est juste... des codes comme ça de la société qui changent. Mais après, tu t'adaptes, tu t'apprends la langue, tu apprends les codes, la manière de dire les, les choses. La musique change, les sons changent, les saveurs changent. Mm -hmm. mais, euh, mais sinon, c'est des choses que tu peux acquérir avec le temps. Mais, mais, ouais. mais c'était très agréable, c'est très sympa, parce que tu découvres une autre, une autre façon de vivre, c'est tout. Et, euh, et, et du coup, donc, ouais, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Peut-être au, peut au bout de deux mois, euh, c'est bon, j'étais complètement dedans. D'accord, donc au de moi, tu es un vrai parisien bien intégré. Ouais, ouais, ouais, même si au début, c'était un peu difficile parce que j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas Tolstoy avant, tu vois. Donc moi, j'entends parler les gens des fois des références littéraires, je ne sais pas moi. Les gens, ils te disent Victor Hugo, je ne sais pas Tolstoy. Moi, Tolstoy, il m'a beaucoup gêné. Vraiment, les gens, ils disent Tolstoy, Tolstoy, mais c'est qui ce mec et c'est vrai qu'effectivement, en venant d'un autre pays, d'une autre culture, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes références culturelles. Ouais, voilà. Et ce qui paraît évident pour euh, hmm. des gens qui ont grandi en France, ce n'est pas forcément évident pour des gens qui ont grandi en Algérie ou au Sénégal, comme c'est mon cas. Ouais, voilà. Effectivement. Hmm. Mais après, ouais, je me suis rendu compte qu'en Algérie, on avait notre Tolstoy à nous. C'était mon grand-père. Ah. <rire> ouais, ouais, mais sauf qu'il n'avait pas assez de génie pour mettre ça. Par écrit. Par écrit, ouais. <rire> Très bien. Et donc, tu es arrivé en France, tu fais des mathématiques à l'Université Pierre et Marie Curie Exactement. Tu veux nous en dire un peu plus Tu fais ta licence euh... Ouais, j'ai fait, fait... En fait, j'ai fait une double licence mathématiques et informatiques. D'accord. Euh, en gros, au début, j'ai fait un tronc commun. Et après, ils nous ont dit, vous avez le choix entre soit mathématiques, soit informatiques, soit les deux. Et si on faisait les deux, on avait à la clé un échange aux états unis Du coup, je me suis dit... Euh j'avais pas envie de choisir, mais par contre, j'avais envie, envie d'aller aux états unis Du coup, j'ai choisi ça. Bon, c'était un double cursus, donc il fallait faire les deux licences en même temps. Donc, j'avais deux fois plus de travail. Je me suis dit, ce pas grave, je vais aller aux States. Tu vois. Et du coup, euh, j'ai fait cette licence-là. Au milieu, j'ai fait mon échange. C'était super sympa. Je suis parti à l'université de Brown, dans le Rhode Island. Ça s'est passé comment se C'était génial. Ou... Ah ouais, là, donc, là tu redécouvres d'autres codes. Là, tu passes de Tolstoy à un autre truc. Quoi. Là, tu du dis où, là Doucement, tu vois, genre... Euh... J'étais pas prêt, c'est peut-être... Ouais, ouais, quand j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je vais aux états unis euh... Non, j'ai dit, je vais à l'étranger. Ma mère, elle m'a dit, t'es déjà à l'étranger, <rire> Mais euh... Mais c'était super sympa, parce que en deux ans, j'ai eu l'occasion un peu de découvrir le vieux continent, le nouveau continent, tu vois tu. Te... Au début, tu traverses la mer Méditerranée, tu vois un petit truc, tu vois un fleuve, quoi. Et après, tu traverses un gros truc, quoi. L'Atlantique, tu dis « Waouh C'est vraiment des paysans. Puis là, pour le coup, tu connaissais pas. Enfin, J'imagine qu'en Algérie, tu parlais aussi français. Et quand on te retrouve aux États-Unis. Ouais, euh... je parlais anglais, mais bon, j'avais pas un niveau aussi bon qu'en français. Mais, mais c'était bien quand même, parce que j'apprenais la langue et les codes en même temps. Donc. Euh... Le fond et la forme, en fait. Exactement. Et du coup, euh, ouais, très agréable, très sympa. Après, j'ai fini ma licence. Il euh, fallait choisir un master. Je m'intéressais beaucoup à la cryptographie. D'accord. Je trouvais ça très intéressant. En fait, je me suis dit, la cryptographie, c'est un domaine incroyable parce que c'est la sécurité des données confidentielles. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la paix dans le monde, il y a du taf. Et je me suis dit, il y a de l'avenir. <rire> Et du coup, j'ai choisi comme ça. D'accord. Et du coup, j'ai fini mon... J'ai fini mon master et après j'ai fait mon stage euh, donc chez Morpho. Oui. C'est là où on s'est rencontrés. C'est ça, en mars 2013. Exactement, ouais. Six mois de stage chez Morpho, on s'amusait un peu à, à craquer et améliorer la sécurité des, des, des cartes à puce. C'est ça. Et, euh, et après j'ai fini et euh, donc voilà, là j'étais diplômé. Euh. Diplômé, tu arrives sur le marché du travail. Ouais. Tu dois trouver un, un travail, comment ça se passe bah, écoute, euh, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que quand tu travailles dans un milieu confidentiel, il fallait être euh, européen. Et donc, comme j'avais l'année, algérienne, algérienne, donc c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais passé pas mal d'entretiens de, où ça s'est très très bien passé, mais les mecs ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher parce qu'ils pouvaient avoir eux des problèmes, et moi je pouvais avoir des problèmes avec mon pays. Tu vois, ils peuvent se dire que je suis un agent infiltré, des trucs comme ça, parce que c'est que des milieux hypersensibles. Surtout que moi, je me suis vraiment spécialisé dans cryptographie dure, parce que j'avais fait vraiment beaucoup de maths fonda. Mmh. Et du coup, j'avais des entretiens avec euh, des organismes, genre... Euh, euh, la DGSE, ou je sais pas quoi. Là, les mecs qui sont vraiment dans la grosse sécurité. Ouais. Et du coup, euh, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, j'ai trouvé euh, un job euh, comme euh, consultant. D'accord. Mais ce qui est drôle, c'est que dès que tu es consultant, tu te retrouves à sous-traiter avec les mêmes personnes qui avaient peur de t'embaucher, tu vois. Mais là, il n'y a plus de problème. Et là, il n'y a plus de problème, tu vois. C'est drôle, parce que j'ai revu des gens, ils me dis là, je travaille sur vos projets, je suis au courant de tout. Ouais. <rire> Et donc, en fait, il y avait voilà, une petite nuance comme ça, de travailler, donc en interne, en externe. Et du coup, donc, ouais, voilà, j'ai euh, fait ça pendant 5 ans. 5 ans, déjà 5 hmm. ans, bah, depuis 2013 jusqu'à là. Et ça nous amène à, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant En fait, la même période, où quand j'ai fini mes études, donc je me suis dit que serait bien que j'apprenne autre chose. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à l'écriture, au théâtre, parce que... En fait, le truc, c'est que je voulais revenir un peu à des amours de jeunesse. J'aimais beaucoup la littérature, je voulais faire ça. Et souvent, les proches ils te disent « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec la littérature ?» Il n'y a pas d'avenir et tout, donc voilà j'ai fait des maths, des maths, des maths, des maths, et là je me suis dit bon allez j'ai fini, parce que tu sais je venais donc chez une 17 ans d'études quand même, donc de l'école primaire jusqu'au master 2, 17 ans, 17 ans, sans ben, interruption, sans interruption, ouais. donc voilà j'avais 22 ans, quoi. je suis rentré en CP j'avais 5 ans, 22 ans, bac, euh, bac plus 5, quoi. donc tu ressors avec 17 ans d'expérience, tu... 17 ans de diplôme <rire> Et du coup, euh, donc je me suis dit, ouais, là, c'est l'occasion quand même de faire, un, de, de faire des kiffs. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à euh, qu la même période, euh, j donc moi, j'ai découvert le monde professionnel. Je venais d'arriver en France où j'ai découvert que le monde étudiant. Donc là, j'ai découvert le monde de l'entreprise, donc la vraie France, la France qui vote, la France qui prend des antidépresseurs, la France qui galère, la France qui a peur. C'est un monde foncièrement différent du monde étudiant ou Ouais, vraiment... parce que dans le monde étudiant, on est tous pauvres. Et du coup, donc, tu sais, quand on n'a pas d'oseille, on est tous à la recherche de l'oseille. Donc, ça veut dire qu'on a tous une seule religion. C'est la recherche d de l'oseille. On a tous le même problème. Le... Même... Voilà. Et du coup, donc, on est unis, peu importe ta religion, peu importe ce que tu votes, peu importe ta couleur. Mais dans le monde de l'entreprise, on règle le problème de l'oseille. Et du coup, donc, on se trouve d'autres problèmes. Tu vois donc, Avant, la discrimination, elle était juste entre les mathématiciens et les physiciens. Et après, dans l'entreprise, la différence, elle est entre les managers, les consultants, les chrétiens, les athées, les gens de gauche, les gens de droite, les noirs, les cafés au lait. Bref, c'est... Et du coup, donc, c'est drôle qu'avant, ces problèmes-là n'étaient pas du tout visibles à l'université, tu vois. D'ailleurs, moi, je dis souvent que l'université, c'est un endroit où tu vas, tu cherches juste à apprendre et tu pars je me dis, ça devrait être un lieu saint, un lieu sacré. Mais apparemment, ce n'est pas encore le cas. Et du coup. Euh... Ouais, sacrée expérience l'université, vraiment. En plus, le choc, quoi, de l'université à l'entreprise, vraiment. Franchement, le choc était beaucoup plus important que de d'Algérie à France. Hein. Vraiment, le code de l'entreprise, de langage, j'ai eu du temps à l'apprendre. Parce qu'on on te rappelle d'où tu viens, on te rappelle d'où tu viens par rapport à où t'es né, d'où tu viens par rapport à, à, à combien tu gagnes, d'où tu viens par rapport à ce que tu votes. En plus, moi, je suis étranger, je n'ai même pas le droit de vote. Et les gens, ils te disent, euh, sinon, en termes de bord politique, t'es comment Et tu te euh, mais les gars, moi, je n'ai jamais voté de ma vie, je ne sais même pas. Je te jure que j'ai pris conscience de ce qu'était la gauche et ce qu'était qu la droite dans le milieu de l'entreprise. À l'université avant, je ne savais pas du tout. Ce n'était pas les discussions. Oui, parce qu'en entreprise, on t'a demandé de te positionner euh, ouais. pour pouvoir te catégoriser. En plus, euh, il fallait que je fasse un changement de statut. Je passais de étu... Donc, aux yeux de la préfecture de étudiant à salarié. Ça veut dire que j'allais m'installer potentiellement en France. Donc, aux yeux du service d'immigration, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc, j'avais envie d'apprendre quelque chose de beaucoup plus littéraire j'avais un besoin de m'exprimer mmh. et c'est là où je me suis dit peut-être le seul en scène de théâtre l'humour surtout ça peut être euh, un bon filon et du coup donc c'est comme ça que je me suis lancé j'ai écrit mon premier spectacle j'ai commencé à l'écrire j'ai commencé à écrire un peu quand on était chez morfaux ensemble mmh. et après j'ai continué j'ai vraiment continué et en fait j'ai passé après des auditions et j'ai joué mon premier spectacle pour la première fois, c'était le 6 mars 2014. D'accord. Et euh... Comment ça s'est passé C'était incroyable. Je crois que c'est pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'ai choisi, pas d'une manière pragmatique, pas pour une finalité, mais juste pour mon plaisir. Quoi. Je suis sorti de scène et je me suis dit, mais je suis fait pour ça en fait. C'est exactement ça que j'ai envie de faire. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un travail par besoin, tu vois Je n'ai pas fait un travail pour combler un besoin. Le besoin, c'était moi, tu vois J'avais besoin de m'exprimer. Peu importe le salaire qu'il y avait derrière. Tu vois, parce qu'avant, je me posais des questions, je me suis dit, j'aime mon travail, oui. Est-ce que je l'aime assez pour travailler gratuitement Non. Et pour la première fois de ma vie, j'aime le théâtre, oui. Est-ce que je l'aime assez pour le faire sans être payé Oui. Et c'est là où j'ai compris que j'avais un amour inconditionnel pour le théâtre et l'écriture. D'accord, donc tu as trouvé ta place Exactement, ouais. enfin, oui, j'ai trouvé ma place, enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais euh, non, c'est pas que j'ai trouvé ma place. Non, pour la première fois de ma vie, j'étais en adéquation avec moi-même. Très bien. Mm -hmm. Et du coup, quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu ressens ce soir-là en particulier ah, C'est trop bizarre parce que euh, j'ai fait un peu ma psychanalyse, sur le coup, J'ai pas compris, mais des fois, j'ai l'impression que quand je suis sur scène, c'est là où, où est la vraie vie. J'ai l'impression que quand je sors de scène, c'est là où je deviens comédien. Tu vois, c'est là où je joue un rôle. Et parce que sur scène, tout est possible, je peux dire ce que je veux, je peux m'exprimer comme je veux, je peux ramener les sujets que je veux. Tu vois, tu sais, quand, quand tu es en soirée, tu dois t'adapter au centre d'intérêt des gens. Oui. Alors que quand tu es sur scène pendant une heure et demie, c'est tes centres d'intérêt, même les gens payent pour écouter tes centres d'intérêt. C'est génial. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu des mmh. choses comme ça. Tu imagines en soirée, les gens, ils te payent des verres pour t'écouter c'est notre concept. Et euh, du coup, on a parlé un peu de, de la scène. Et euh, tu peux nous dire un peu plus comment est-ce que tu écris ton processus d'écriture Où est-ce que tu euh, pioches tes sources d'inspiration C'est tout. C'est les gens, c'est le... tout. Je, je pense que pour moi, le théâtre, c'est juste un commentaire de la vie. Et le truc, c'est que... Qu euh, qu'est-ce qui fait que tu peux le jouer sur scène c'est la forme quoi c'est que le, donc en gros donc euh, la forme fait que voilà les gens viennent pour t'écouter mmh. mais tout le monde peut faire du théâtre parce que tout le monde peut commenter la vie mais c'est juste comment tu fais pour pour faire en sorte que ça soit divertissant pour que ça soit ludique pour que ça soit intéressant pour que tu tu ramènes un, un, un regard extérieur donc en gros le je peux être dans le métro et je peux voir juste cette situation et me dire ça, c'est la vraie vie, tu vois. Enfin, Sachant que dans ton spectacle, justement, tu, un... une... enfin, tu as un sketch qui se passe dans le métro, non Ou euh, euh... Ouais, il y a juste un, un, une partie, ouais. Il ouais. y a une partie, ouais. Et du coup, donc, je me dis, bon, là, y a un, ça, c'est un, un élément qui se passe là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit drôle Parce que quand j'écris, je pars toujours d'un sujet banal. D'accord je le décris, je le mets en place. Et comme je suis un peu mathématicien, comme je dit dis au début que je fais des mathématiques sur scène, je fais un peu de la géométrie dans l'espace. J'essaye de le projeter d'un espace à un autre qui fera que ça soit drôle. Et du coup, donc, euh, je ne sais pas, je te parlais du métro. Je suis dans le métro. Je vois que les gens sont tristes. Et je me dis c'est drôle. Il y a d'autres moments où les gens sont dans le métro, où il y a beaucoup de monde. Mais ils ne sont pas tristes quand ils vont au stade, par exemple. Et je me dis, imagine, on pourrait... Euh, créer une hymne pour les travailleurs pour qu'ils aillent au travail avec beaucoup plus de joie la même joie quand les gens quand ils vont au stade par exemple pour dire allons aux enfants du capitalisme le jour de la paix est arrivé entre nous il n'y a que de l'oseille la chemise blanche et levé, <rire> la chemise blancheur est levé Et du coup, donc tu vois, donc là on fait une projection, donc voilà, de travailleur à supporter tac, tac, on prend les codes, tu vois, et 1 et 2 et 3 millions, et 1 et 2 et 3 millions, tu vois, et, euh, tu vois et, euh, et tu vois, et genre ici c'est le MEDEF, <rire> et, <c 'est... rire> et euh, c'est drôle parce que les gens vont à un endroit où ils vont être payés, ils sont tristes, et quand ils vont au stade, c'est eux qui payent, ils sont heureux. Ils n'ont jamais compris ce concept. Et, euh, et du coup, c'est comme ça. Et du coup, je pourrais te parler de, de, de plein d'exemples. De, de plein hein. C'est... Euh, je sais pas, moi. Il, il, il, y en a énormément, il y en a énormément. Mais, euh, mais j'essaie vraiment de, de me dire qu'est-ce qui fait qu'on parte d'une situation banale. Par exemple, des fois, j'écris avec des gens et avec un pote, là, récemment. Il, il, il m'a dit, je veux parler d'amour. C'est pour ça que je dis toujours, c'est les gens l'inspiration. Il me dit, je veux parler d'amour. Il m'a dit, ouais ma copine, elle, elle, elle me fixe trop de règles. Et tu vois, je me suis dit, c'est drôle. Quand il prend son iPhone, il a 12 pages de règles au début. Il ne lit pas, il met, j'accepte les conditions d'utilisation. Alors que sa copine, il est en train de le faire chier juste parce qu'elle lui a dit, tu rentres avant minuit. tu vois? Alors que l'iPhone, il te propose tellement plus de contraintes, il t'accepte. Ça veut dire que tu acceptes les règles d'une machine, mais pas celles d'un être humain. Et tu vois, et là tu te dis, là on a un bon angle de vue. Ouais. Et du coup, donc voilà. Donc, euh, je travaille beaucoup sur l'imaginaire. J'aime bien créer des situations parce que pour moi, le théâtre c'est un peu une manière de voir le monde différemment. Pour moi, je veux que les gens, quand ils viennent, ils voient leur vie sous un autre angle. Tout simplement. Ouais. Et peut-être que grâce à ça, peut-être ils pourraient se rendre compte de certaines choses. Peut-être. Et sans, sans leur donner des de leçons, tu vois, c'est ça, qui est, ça qui, qui, qui est beau parfois, c'est que tu montres un autre angle, les gens se disent « Ah tiens !» Et ça peut changer quelque chose dans leur vie, parce que, parce que l'artiste, il donne naissance à une œuvre, et cette œuvre, elle peut faire renaître quelqu'un, tu vois. Et, euh, et, et c'est ça qui est stylé, et ainsi de suite. Et, et ce qui fait d'une du, œuvre qu'elle soit éternelle, parce qu'elle peut provoquer des millions, une infinité de renaissances chez les gens. Tu sais, tu lis un livre, tu n'es pas le même de la première à la dernière page. Et du coup, j'aime ça dans le, le truc. Et du coup, j'essaye de me mettre aussi à la place de, du spectateur. Quand j'écris aussi, j'écris des choses aussi que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie d'écouter. Ça veut dire que tu écris à la fois pour toi et pour susciter quelque chose chez les gens En fait, très souvent, j'écris pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un besoin. J'écris pour moi et je me dis si j'ai la sincérité, parfaite forcément les gens ils vont le sentir j'écris pas forcément pour les gens j'ai pas cette prétention de me dire je sais ce dont ont besoin les gens je sais ce dont j'ai besoin mm -hmm. donc je le fais pour moi et si les gens trouvent des, des solutions dans les solutions que j'ai trouvé pour moi c'est tant mieux euh, j'avais une question euh, ton un spectacle qui s'appelle « Deux mètres de liberté ouais. ». Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur l'origine de ce nom Et euh, de quoi est-ce que tu parles De liberté, je suppose C'est un spectacle qui parle de liberté à travers le prisme de l'amour et de la peur. J'aime beaucoup, moi, le, le, le, cette dualité, l'amour et la peur. Mmh. Comme je t'ai dit, est-ce qu'on aime son travail parce qu'on l'aime ou On aime son travail parce qu'on a, qu a peur de, de ne pas avoir d'argent à la fin du mois, tu vois et, et c'est ce qui fait qu'on soit libre. Est-ce qu'on est qu aime Dieu parce qu'on qu l'aime vraiment, ou on aime Dieu parce qu'on a peur de Dieu, tu vois Est-ce qu'on aime, je sais pas, sa femme parce qu'on l'aime vraiment, ou on a peur de se retrouver seul, tu vois et, et du coup, donc, euh, à travers Sage, euh, je, je voulais parler de liberté. Et de mettre de liberté, il y a plusieurs explications. Il y a le côté où je trouve qu'aujourd'hui, la liberté, elle est un peu quantifiée. Mmh. Et du coup, donc, moi, je me suis dit, comment je pourrais quantifier la liberté si elle est vraiment physique, et je me suis dit peut-être que c'est mon corps, quoi, parce que comme je mesure 2 mètres, je me suis dit c'est drôle, la seule chose que les gens respectent, c'est mon corps. La... Tu sais, personne n'essaye de contrôler ta croissance physique, tu vois. Oui. Alors que les gens essayent, par exemple, les gens ils te disent euh, tu parles trop. Moi, souvent les gens me disent tu parles trop. Mais jamais les gens me disent tu es trop grand. Tu vois, tu nous gênes avec ta taille. Tu vois, et je me dis la seule liberté absolue, c'est ton corps. Encore, il grandit comme il veut, il s'arrête quand il veut, et personne ne lui dit Oh, tu prends trop de place là. Alors qu'il y a d'autres trucs où on te dit Tu prends trop de place. Et du coup, donc, pour moi, les deux mètres, c'est un peu une manière de dire Voilà, peut-être la liberté quantifiée, et d'un côté, c'est que ben, ma liberté totale, c'est deux mètres, parce que je sais que là, personne ne peut remettre en question. Hein, ça, Exactement, il ouais. n'y a pas de taxe sur la taille, tu vois, il n'y a pas des impôts sur ta taille. T'imagines, il y aurait des impôts Je paierais tu moins que toi. C'est clair, fait, il y en a beaucoup qui paieraient <rire> moins que moi. Je dis, moi, je joue en termes de taille, je fais l'ISF. Là. <rire> <rire> toi, tu touches le RSA. <rire> c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, tu as l'occasion de jouer en Algérie aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu ressens euh, Parce que j'imagine que c'est une chose de jouer en France et c'est quelque chose d'autre euh, au niveau symbolique de... Jouer chez toi Ouais, quand tu joues en France, il y a une surcouche, tu vois. C'est comme quand tu achètes un téléphone Android, il y a la surcouche du constructeur. Mm -hmm. Alors quand je joue en Algérie, c'est Android One. <rire> <rire> euh... Ouais, c'est le... Ouais, quand je joue en Algérie, c'est... Ouais, c'est la liberté totale, quoi. Je peux utiliser les mots que je veux, je peux parler... Tu vois ce que je veux dire que Tu parles ta langue maternelle, quoi. Non. Alors qu'en France, il y a la surcouche de... des codes tu veux dire qu'il y a moins de codes en Algérie Ou tu... Enfin pour moi. Pour... Tu as l'obligation de respecter moins de codes quand tu joues en Algérie que quand tu joues en France Bah oui. Dans le sens où par exemple quand je joue en Algérie, je peux donner euh, toutes les références que je veux, que ce soit algérienne ou française ou n'importe quoi, parce que les français... Donc les Algériens, ils connaissent les références des Français, parce qu'ils sont connectés, ils regardent la télévision française, et ils connaissent les codes là-bas. Et moi c'est un peu... Globalement, c'est les deux cultures qui sont dominantes chez moi. Quand je joue en France, je ne peux pas utiliser des références algériennes. Parce qu'en France, on ne regarde pas trop ce qui se passe en Algérie. À part euh, un peu la politique vite fait euh, ou chapralette. <rire> Mais sinon, euh, d'autres références vraiment, on va dire... Euh, cest que je pense sur lesquelles on devrait s'attarder beaucoup plus. Bah, pas trop, quoi. Tu vois Genre, tu demandes à un Français qu'est-ce que tu connais d'Algérie, il te dit mmh. « Bouteflika, khaled enfin, veux dire, Alors que y a, je pense qu'il y a d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Mmh. Mais bon, on ne prend que ce qui nous arrange. D'autres <rire> trucs plus intéressants que l'occasion de voir, euh, est-ce que tu as traversé l'Algérie, c'est ça la Ouais marocaine, à frontière tunisienne Ouais, exactement, ouais. Auto -stop. En autostop. En autostop Qu'est-ce que tu en as retiré Qu'est-ce que c'était des... des... Enfin, Qu'est-ce qui a motivé ce, ce projet, cette envie de te dire, euh, j'ai envie de traverser l'Algérie d'Est en Ouest J'avais besoin d'une expérience humaine. J'avais envie de rencontrer les gens euh, au-delà de, de leur masque social, vraiment. Et je me suis dit, la seule manière de faire ça, c'est d'être en autostop. Parce que quand les gens te prennent dans leur voiture en autostop, ça veut dire qu'il n'y a pas l'échange de l'argent. Donc il mm n'y -hmm. a pas de comportement de client à, à prestataire, tu vois donc, il n'y a pas de sentiment d'obligation. Exactement. Disant, euh... ouais ça veut dire que quand les gens te prennent l'autostop, autostop, tu es dans leur voiture, c'est bon. quoi On est juste deux êtres humains et on discute. Et quand tu dors chez eux gratuitement, c'est exactement pareil. Ça veut dire que, eux, tu rentres vraiment dans leur intimité et toi aussi, donc tu deviens intime avec eux. Donc, tu vois comment ils vivent et tout. Et j'avais vraiment besoin de ça parce que... C'est comme je t'ai dit, à un moment, j'avais l'impression que dans la vie, il y avait trop, c'était trop de codes. Il j'avais l'impression qu'on jouait tous un rôle, c'était une grande comédia de un peu géante. Mmh. Et j'avais besoin de casser tout ça pendant un moment. Et, euh, et c'était juste exceptionnel. Déjà, j'ai découvert l'Algérie, un pays que je pensais connaître, mais selon une autre facette. J'ai découvert des traditions, j'ai découvert euh, des manières de voir les choses, j'ai découvert de, une diversité, j'ai découvert... Euh... Ouais, j ai, j ai, en fait, j'ai surtout découvert euh, des... Des, des, des, une simplicité des points en commun. Quoi. C est, c est... Comme je t'ai dit, j'ai enlevé cette surcouche. Quoi. Tu sais, tu commences à enlever tac, petit à petit. Et, euh, et c'était fabuleux. Waouh! Je sais pas si tu te rends compte, il m'a il fallu 26 ans pour monter avec un inconnu dans une voiture. C'est exceptionnel. Tu es, es déjà monté avec un inconnu dans une voiture? Un inconnu, tu vois. Un inconnu, un mec que tu connais pas. Il a pas un chauffeur de taxi. Ouais, un rien, de la de la rien. Ou... Et en plus, des mecs chelous, tu vois, enfin que je trouve chelous, ouais. tu vois, et tu dis, c'est pas grave. Je Allez, ouais, et tu te rends compte que les gens sont... Quand... C'est drôle, les gens ont arrêté de me juger à partir du moment où j'ai arrêté de les juger. Je jure, là, un... j'ai passé des soirées avec des gens avec que je n'aurais jamais pu penser à rencontrer, tu vois. J'ai rencontré des gens un peu un peu extrêmes, un peu... qui ont des idées un peu avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais le fait d'être chez eux, autour d'un plat, et puis de partager un thé, ben en fait là, on n'en avait plus rien à foutre. Quoi. Des différences finalement. Oui, ce n'est même pas des différences, c'est juste des, des poids qu'on se rajoute, parce que ça nous fait du bien d'appartenir de, à des idées, ou d'avoir des combats dans la vie, parce que, parce que ça nous permet d'exister. Mais si le temps d'un instant, on oublie tout ça, mais bah en fait, tu te rends compte tu as juste un être humain devant toi. Je, je, tu sais quoi Dans le, le, le, la bataille de Verdun, il n'y aurait pas eu autant de morts s'il y avait un gars qui vendait du thé à la menthe. Parce que s'il si, y avait un vendeur ambulant de thé à la menthe, les mecs, ils seraient arrêtés, ils auraient pris un thé, ils auraient traqué Alors, comme tu t'appelles, tu as des enfants, qu'est-ce que tu aimes ah ouais, ah ouais, moi aussi, j'adore Tolstoy. <rire> ça aurait été beaucoup plus simple. C'est... Euh... Ouais, ben, c'était surtout ça, ouais. Un besoin, ouais, de retour un peu euh, aux sources. Et du coup, donc j'ai choisi l'Algérie, parce que comme je t'ai dit, c'est là où, où je parle la langue, où je maîtrise le plus de, de, de choses. Quoi. Et euh, ouais, je... c'était une sorte de pèlerinage, en fait. Mm -hmm. ouais. Vraiment, c'était une sorte de pèlerinage. Et euh, ça a duré presque trois semaines. Ça m'a coûté 10 euros. <rire> 10 euros en trois semaines. Ouais. Même les gens, pff, bref, les gens, des fois, même, ils ne me laissaient pas payer. Je voulais acheter genre un truc. Mais c'était incroyable. Moi, même là, je n'arrivais pas à trouver les mots pour te dire vraiment ce que j'ai vécu. Mais c'était un sursis devant la vie. Vraiment, c'était un sursis devant la vie. La vie qu'on voit dans la vie, enfin, tous les jours, quoi. Un sursis, quoi. Imagine, tu te lèves, il n'y a plus la notion du temps, il n'y a plus rien. Et même les gens, tu les sors de leur quotidien. Parce que même eux, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir un étranger chez eux. Et, euh... et tu t'habitues, après il y a une déchirure, mais après tu te dis c'est pas grave. Et petit à petit tu, tu rentres dans une routine et en fait parce que tu te dis je vais rencontrer les mêmes personnes. Et du coup c'est là où tu commences à te dire oh là là, mais les êtres humains, on est tellement pareils, c'est dingue. Et, et je crois que la différence, elle n'est pas forcément dans le. dans ce qui est clivant. Mais la différence, elle est dans, comme je t'ai dit, dans le langage, dans le prisme à travers lequel on regarde la société. Elle est là, la vraie différence. Mais fin finalement, on est tous pareils. Tu vois Il y a des gens qui, qui aiment bien la carotte cuite. Il y a des gens qui l'aiment bien crue. Il y a des gens qui mettent deux pincées de sel dans la soupe. Il y a des gens qui mettent trois. Je crois, elle est là, la différence. Mais pas dans la politique, les trucs... Les trucs pour lesquels on s'entretue. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là Ouais. Il y a des gens qui préfèrent les casques pour écouter de la musique. Il y a des gens qui mettent des écouteurs. Il y a des gens qui, il y a des gens qui, ouais, voilà, il y a des gens qui, qui, qui préfèrent, tu vois, genre, je sais pas, moi, le, le, le, le, tu vois, genre, la musique à l'état pur avec seulement un instrument et de la percue. Il y a des gens qui aiment bien euh, quand il y a un arrangement derrière et tout. Et tu vois, cette différence, elle est belle parce qu'elle, elle crée une richesse, elle crée quelque chose, alors que les autres différences, ben, elles créent des guerres et des pertes et, et j'avais besoin de ça voilà hum. pour changer un, un peu de sujet euh, donc ton spectacle euh, marche bien ça va, ça va. Ça on va. touche euh, du bois on touche de l'osier <rire> on touche de l'oseille le... <rire> ça va ça va un peu écoute on touche assez d'oseille pour acheter des chaises d'osier <rire> et euh... La question c'est comment est-ce que tu vis ton succès euh, parce que maintenant les gens te reconnaissent un peu dans la rue, tu as des affiches un peu partout dans Paris, comment oui. est-ce que tu le vis tout ça Les gens reconnaissent Reda Sediki c'est le mec qui est sur scène quoi, ils reconnaissent pas le Reda de, de la vie quoi, ils, ils reconnaissent le vrai Reda quoi. Non, pas le comédien Ouais je sais pas ouais, je sais pas, quand les gens te reconnaissent, ouais ils m'ont reconnu. Et je t'avoue que parfois, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas quoi leur dire. Les gens, des fois, ils me disent... Tu sais, une fois, il y a une dame, elle me dit « je t'ai reconnu tu ». Sais, je me dis, si je lui dis merci, ça ne va rien dire. Tu vois, ça veut dire « merci de m'avoir reconnu ». Tu vois, genre, je sais qui je suis, tu vois. Et des fois, ouais, je ne sais pas du tout quoi répondre et j'essaie de répondre toujours par une vanne. Je dis « ah, c'est cool, même mon père, il m'a reconnu il y a deux semaines. <rire> » Du coup, ouais, je suis un peu mal à l'aise devant ça parce que je parce n'ai que pas l'impression de faire un truc extraordinaire tu vois donc euh... ouais j'essaye de le vivre comme je peux voilà mmh. sans poser trop de questions et... ouais ouais ouais sinon sinon après c'est toujours sympa quand les gens te disent comme quoi ils ont ils ont apprécié le spectacle c'est sympa quand les gens retiennent des phrases des des choses c'est toujours euh... en fait le, le... Ce, qui, ce qui est cool c'est vraiment d'avoir euh... Des gens qui viennent d'horizons différents qui te disent j'ai bien aimé ce que tu as fait, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer tu vois, des Anglais qui sont expatriés à Paris qui me disent j'aime bien ce que tu fais. Une fois, j'ai même rencontré des, des réfugiés syriens mm -hmm. qui sont venus me voir après un an, parce que, et après un an, en fait, ils avaient appris le français, sont... j'étais un peu leur premier spectacle en français qu'ils allaient voir, ils étaient touchés par mon histoire. Et... Et du coup, ouais, donc c'est vachement cool, c'est surtout ça. Euh, je me dis, bah peut-être que voilà j'ai réussi à créer un moment de, de communion, c'est ça qui est cool. Mais sinon, par rapport à ma petite personne et tout, euh, je me dis, ouais, enfin, je, je, je, je suis rien, moi. Très <rire> bien. Ça nous amène à, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer d'un à l'autre Qu'est-ce qui t'a enfin, qu motivé à te dire, euh, j'ai envie de faire du théâtre et, euh... Finalement, les mathématiques, j'ai envie de laisser ça de côté, pour me consacrer uniquement au, au théâtre. Bah en fait, comme je t'ai dit au début, c'était juste une manière, j'ai changé d'expression, en gros, euh, si tu veux. Avant, je vivais, on va dire, de, de, du métier de consultant, et le euh, et théâtre était un hobby, et j'ai juste décidé de changer de vivre du théâtre et que les mathématiques, ça soit un hobby, parce qu'en en fait, j'en fais toujours chez moi. Des fois, pour m'amuser, je, je lis un peu des trucs, ou des fois, pour me remémorer des, des choses, euh, ça m'arrive parfois d'aller sur des, des, des sites un peu de prépa pour essayer de revoir des trucs, je sais pas. Ça m'amuse beaucoup, parce que j'ai toujours adoré les mathématiques. Et, euh, et du coup, euh, ce qui m'a fait passer, c'est juste parce que c'est beaucoup plus... Enfin, moi ça m'amuse beaucoup plus d'être sur scène que dans un bureau parce que, euh, parce que ce qui est amusant surtout c'est le contact euh, humain parce que moi je vois je vois la vie un peu, enfin, surtout le travail comme un jeu mmh. et, euh, et j'adore jouer et à un moment dans, au bureau j'arrivais plus à jouer donc il y avait des limites. D'accord. Alors que peut-être que j'aurais dû faire trader, tu vois, donc pour, pour jouer un peu plus. Et du coup, donc, ouais, je me suis dit, ouais, sur scène, je vais faire ça. Et, et en plus, j'ai beaucoup plus de liberté sur scène, parce que je peux écrire les, les textes que je veux, je, je, je peux explorer des choses. Tu vois, par exemple, demain, euh, si j'ai envie de faire un spectacle sur les mathématiques, je pourrais le faire. Alors qu'au travail, tout dépend de la commande du client, hein, tout dépend, tu vois ce que je veux dire alors qu'au théâtre, le client, quand il vient, il ne sait pas ce qu'il va voir, tu vois. C'est bon, il a déjà acheté la prestation. Mais sur scène, euh, la commande ne peut pas venir d'un producteur qui t'a demandé si. un numéro, un si. théâtre si. qui te prend un numéro Si, si, ça peut arriver, euh, mais euh, c'est très rare où je l'accepte parce que ça dépend des thèmes qu'on va me proposer. Si, par exemple, quelqu'un me dit « oui, j'ai envie de faire un truc parce que je fais... Euh, » Un, je sais pas moi, un congrès pour les boulangers, mmh. et vous dire, est-ce que tu peux nous faire un sketch sur le croissant et le pain au chocolat Je t'avoue que j'aurais beaucoup de difficultés. Mais, enfin, si on me donne beaucoup plus d'informations, je pourrais imaginer ça. Hein. Par exemple, je pourrais imaginer une guerre où tous les croissants voudraient euh, envahir euh, les pains au chocolat, ou peut-être les pains au chocolat voudraient envahir les croissants et les convertir pour avoir du chocolat dedans. On ne sait pas, là, ça pourrait m'intéresser. Et, tu euh, <rire> J'adore faire des translations et des projections là où il ne faut pas les faire. Je vois ça. Vraiment, tu vois, je ne sais pas. Je me dis, imagine un conflit israélo-palestinien raconté avec un croissant et un pain au chocolat. Tu vois Vas-y. <rire> ben, bah, bah, bah, je ne sais pas. Ben Croissant et Netanyahu euh, qui va attaquer euh, Mammouth Chocolatine. <rire> et qui. <rire> <rire> tu vois j'ai l'image en tête des ouais ou... je sais pas t'imagines des chocolatines qui font la queue euh, à un niveau un checkpoint euh, et des croissants qui portent des gilets pare-balles et des croissants euh, qui me dire ouais vous dépassez pas à la ligne jaune <rire> <rire> <rire> et je je sais pas je sais pas et du coup euh... Peut-être là, ouais. Et du coup, donc après, ouais, je sais pas, ça dépend. Mais, mais c'est très rare. Généralement, quand dans, dans le métier de, de, du théâtre, quand un producteur s'intéresse à toi, c'est par rapport à un CV que tu as déjà et par rapport à des œuvres que tu as faites auparavant. Et du coup, il va essayer de te caser dans un festival selon le thème qu'il recherche. D'accord. Donc, euh... donc, ouais, ça n'arrive pas souvent, quoi. Hmm. Ta reconversion professionnelle, du coup, que tu es en train de vivre, comment est-ce que tes parents l'ont vécu le fait que tu leur dises un jour... Euh... Oh, très difficile. Hein. Parce que va expliquer à tes parents que tu vas continuer à faire des maths. Va expliquer à tes parents que le, dans le théâtre, il y a des mathématiques et de la logique. Il y a... ah, c est, c est en plus, mon père, c'est un scientifique. tu te fous de ma gueule parce que moi, je suis physicien. Je ne suis pas marrant du tout. ben hein. <rire> <rire> bah, Écoute, au début, c'était un peu compliqué. Mais petit à petit, mes parents, ils sont venus me voir. Ils ont vu le spectacle. Ils ont adoré. Après, ils ont commencé à lire la presse. Et du coup, donc là, il y a une fierté qui s'est créée et du coup, c'est donc, ouais, donc, drôle, moi quand je leur ai dit, je vais faire des trucs, ils ne m'ont pas cru. Je n'étais pas une condition nécessaire et suffisante. Mais l'article dans le Figaro, il a suffi, <rire> tu vois. Okay. Comme quoi merci le Figaro, si vous nous regardez, Figaro, vous êtes au top. <rire> je le message. Et du coup, euh, alors l'IB, je ne te dis même pas, quand ils ont vu un article dans l'IB, eh ben, wow, je ne dis pas que mes parents sont de gauche. Mais ça leur arrive plus d'être de gauche que de droite. Ça dépend des jours, c'est ça Oui, ça dépend des jours, ouais. Est-ce que quelque chose que tu abordes, notamment dans ton spectacle, la notion d'être de gauche ou de droite et tu fais un parallèle avec un gardien de foot Ouais, voilà, exactement, ouais. C'est mon grand-père qui me dit, tu sais, Fiston, hein, ce n'est pas toi qui choisis tes idées, ce n'est pas toi qui choisis ton camp ou ton parti politique, c'est lui qui te choisit. Mm -hmm. ben, Dis-toi, tu es comme un gardien dans une séance de, de tir au but et tu as le choix entre la gauche, la droite et le centre. Et le politique qui est en face, c'est lui qui tire. Et il n'a qu'un seul objectif, c'est de, de te la mettre au fond. <rire> et voilà. Et euh... Ouais, ouais, ouais, il me dit... Euh... Ouais, après, il, il va plus loin maintenant. Il, maintenant, il, il a grandi un peu, mon grand-père. Il a des idées beaucoup plus farfelues. <rire> et du coup, ouais, parce que je pense que... Je pense que finalement, c'est pareil. C'est bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais, mes parents, ouais, ils l'ont un peu mal vécu au début. Mais, mais petit à petit, ils l'ont accepté. Et surtout que... Ils ont vu que j'étais heureux. La première fois que mon père est venu me voir sur scène, il est sorti. Ce jour-là, il y avait une standing ovation. Donc, moi, j'étais en stress avant. Je me dis, je pas que ça va bien se passer. Ce jour-là, waouh wow. comme par hasard, un destin. Et on sort, je lui dis, alors, tu as aimé Il me dit, ouais, c'est bien. Tu as l'air heureux. On va dîner, j'ai faim. <rire> Et tu vois, là, je voyais toute la pudeur de mon père dans toute sa splendeur. C'est vraiment... Je pense que... Le fait de me dire de résumer tout au bonheur que j'avais sur scène. Ça veut dire qu'il exprimait un peu... Ça veut dire qu'il a vu le, bo... le bonheur qu'il avait de me voir heureux, tu vois. Parce que mon père, il me dit souvent, moi, je n'ai qu'un seul objectif. j'ai qu'une seule ambition, c'est de voir mes enfants heureux. Peu importe ce qu'ils font. Et, et ce jour-là, il m'a dit, tu as l'air heureux, c'est bien. Et ça suffisait. Et, euh... et du coup, ouais, c'est... Ouais, c'était un moment assez émouvant. J'imagine. Ouais après on a dîné c'était cool <rire> histoire, ne le raconte pas. non non non du tout <rire> et, euh, euh, je vais te demander euh, pour toi quelle est la place de l'humour et de l'humoriste dans la société actuelle euh... c'est une, une vaste question mais comme je te l'ai dit avant je crois que c'est un commentateur de, de la vie quoi parce qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle de l'engagement des artistes et euh, du fait qu'il faille faire passer des messages dans ses spectacles Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'artiste doit pas se faire passer des messages. Je crois que l'artiste, il est là pour nous montrer ce qu'on ne voit pas. L'artiste, il te montre le making of de la vie, les coulisses de la vie. L'artiste te montre ce, ce, ce, ce que... Tu, tu sais, quand tu dors la nuit, mmh. c'est pendant ce temps-là que les maîtres de ce monde manigancent tout. Et pendant ce temps-là, c'est l'artiste qui fait une nuit blanche. Il est devant sa feuille et c'est là où il surveille ces gens-là, tu vois et c'est là où ils te disent ce qui s'est passé. Tu vois, c'est que pour, pour moi, dans la vie, il y a l'art et il y a le pouvoir. Et il y a un équilibre parfait entre les deux. Donc, en gros, si tu veux, euh, le pouvoir il est, là, il est là pour protéger le peuple et l'art, il est là pour le toucher en plein cœur. Donc, en gros, le pouvoir apporte le matériel et l'art apporte l'immatériel. Mais parfois, le, le pouvoir peut mettre de la pression sur le peuple, mais l'art le voit. Et du coup, l'artiste, il est là pour toucher le peuple en plein cœur et lui dire « Attention, il est en train de manigancer des choses contre toi. » Et du coup, donc là, le peuple, il va se rebeller contre le pouvoir. Et là, le pouvoir, il va reculer. Et là, euh, grâce à l'artiste, parce que l'artiste a vu bien avant, parce que l'artiste voit des choses que le peuple ne voit, pas. ne voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se dire que le pouvoir va se dire « Tiens, je vais tuer l'art parce qu'à cause de lui, je ne peux pas aller plus loin. » Non, bien au contraire, le pouvoir, il est intelligent. Parce que qu'est-ce qu'il se dit L'art est avant-gardiste, ça veut dire qu'il voit des choses avant que moi je les voie. Donc, je vais l'utiliser, je vais faire en sorte qu'il existe pour que lui puisse voir les choses, pour que moi, pour que je, je, je prenne tout ça et pour que j'applique ça au peuple, pour que je puisse asseoir mon pouvoir encore plus. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, il y a un équilibre parfait. Ça veut dire que le pouvoir utilise l'art mmh. pour exister, parce qu'il lui donne des idées pour maintenir son pouvoir. L'art utilise le pouvoir pour s'exprimer, pour, on va dire, continuer à voilà, exister, euh, pareil, parce que c'est lui qui lui donne lui à manger quand même. Et du coup, donc, en gros, le pouvoir donne de l'argent à l'art, l'art donne des idées au pouvoir, le peuple, il est là, c'est un peu aussi l'équilibre. Et je me dis, c'est comme dans la Trinité, tu as le Père, c'est le pouvoir, le Fils, c'est le peuple, et le Saint-Esprit, je crois que c'est une belle phrase, on pourrait dire que l'art, c'est le Saint-Esprit du pouvoir. Et du coup, il ne faut surtout pas que l'art se prostitue, se prostitue. Parce que s'il se prostitue, ça veut dire que l'art devient à la merci du pouvoir et là, on est dans une dictature parfaite. Donc, faut pas passer des messages. Faut, il faut juste montrer des images, montrer comme je dis les coulisses, dresser des tableaux, montrer d'autres angles. Tu sais, la nuit, c'est quoi La nuit, c'est le jour pour certains, l'obscurité pour d'autres. Parce que le soleil, il est que d'un côté. Il s'est dit, c'est pendant ce temps-là que les gens d'armes, et c'est là où tout se passe. Bah, L'artiste, il est là pour éclairer le côté obscur, pour qu'on qu ne tombe pas dans la décadence. C'est trop beau ce que je dis. Ouais, ouais, ouais j'ai envie de je me toucher jamais. sur moi-même. J'ai Non, non, je. je, je, je... C'est. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, voilà, je crois que c'est fini. Le Saint-Esprit du Pouvoir, ça pourrait être un nom de spectacle C'est un peu le sujet de mon prochain spectacle. Ce ne sera pas le titre exact, mais le sujet de mon prochain spectacle, ça va être... Euh, je ne vais pas en parler comme ça, parce que ce n'est pas, pas marrant. Mais j'aimerais bien parler de quelle est la place de l'artiste devant l'homme politique. Parce que... Parce que je trouve que aujourd'hui, l'homme politique se déguise en artiste. Tu vois, toujours. tu vois, les hommes politiques essayent d'être drôles, ils essayent d'être touchants, ils essayent, ils essayent de, de lever les foules, ils essayent de faire des, des, des choses. Enfin, depuis toujours, ça existe. Mais, euh, mais je pense que non. Il faut que l'artiste rappelle à l'homme politique lui dit non, toi, tu dois maintenir l'ordre. Toi, tu dois faire en sorte que les gens mangent, que les gens aient un toit, que les richesses soient bien distribuées, etc. Moi, je m'occupe du reste. Et, » Et des fois, moi, je t'avoue que ça m'inquiète un peu. Quand je vois que euh, beaucoup d'artistes utilisent l'humour pour arriver à leur fin, il euh, y a beaucoup de, de... des hommes politiques, pardon. Les hommes politiques utilisent l'humour pour arriver à leur fin, ils écrivent des livres. Je sais pas. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que tu as même des artistes qui utilisent la politique. Ils étalent leurs convictions pour arriver à leur fin aussi. Et des fois, tu te demandes, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de changer Des fois, tu regardes, tu te dis, mais qui est l'artiste qui est l'homme politique finalement Et après, je me dis, est-ce que finalement, l'homme politique, il a une part artistique en lui et l'artiste, il a une part politique en lui C'est plein de questionnements qu'on pourrait, qu pourrait avoir et… On ne peut pas être parfait, mais la définition que je te donnais avant, c'est un peu l'artiste à l'état pur. Mais je pense qu'on a tous une, une part comme ça. Et après, maintenant libre à chacun de, de doser comme il veut. Tu sais, quand je te disais que l'artiste, il ne faut pas qu'il se prostitue, ça veut dire que l'artiste, il ne faut pas qu'il qu cède au matériel. Il ne faut pas qu'il cède à l'argent. Moi, pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui n'écrit pas de testament. Parce que pour lui, il n'y a pas de valeur quantifiée des choses. Pour lui, les, les... ça a une valeur éternelle. Pour moi, l'artiste, quand il écrit une œuvre, c'est un peu comme son enfant. Il va la faire grandir petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment, elle vive d'elle-même. Tu vois, et, et, et du coup, euh, des fois, on dit « oui, euh, comment l'artiste peut être utile bah, ?» Tu vois, quand tu fais un enfant, tu es utile parce que tu, tu fais en sorte que l'humanité continue à exister. Et quand tu es un artiste, bah, en fait tu fais exactement pareil. L'humanité continue à exister grâce à, à tes œuvres. Et, et le truc, c'est que quand tu fais tes, des gosses, tu n'attends pas qu'ils te donne de l'argent derrière. Quand tu payes une formation à ton fils à HEC, tu ne vas pas lui dire « Oh, tu me rembourses ». Donc, je pense que si tu mets la pression à ton œuvre et, et ton œuvre, tu veux absolument qu'elle soit rentable, bah, en fait, euh, tu vas un peu la prostituer et elle va devenir superficielle. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut… Travailler son œuvre comme on éduque ses enfants. Et là, on sera dans... Enfin... Ouais, je pense que l'artiste, là, il peut atteindre des sommes. J'en suis pas encore là, mais c'est un peu mon idéal, quoi. c'est mon oui. utopie. Ouais. C'est la fois du Bah ben, J'espère. <rire> on va parler un peu de, de mathématiques, encore une fois, euh, en s'intéressant à finalement, qu'est-ce que ta première formation t'apporte ce que tu me disais un peu, c'est une, une brique de plus, une pierre de plus Ouais, comme je te dis, là, les mathématiques, c'est quand même un langage universel. Tu peux parler mathématiques partout dans le monde. Tu vois, par exemple, le plus, c'est un langage, le moins est un langage, f de x, c'est un langage, l'équation, le mot équation, c'est un langage. Tu peux, tu, tu, peux, tu peux exprimer tout ce que tu veux. Ça veut dire que, déjà, ça m'apporte ça, ça m'apporte le fait que je puisse communiquer avec le monde entier. Ça m'apporte un certain esprit logique, un esprit cartésien, une manière de voir les choses peut-être beaucoup plus, on va dire, enfin beaucoup plus, on va dire, raisonnable parfois, qui ne part pas dans la folie, un peu... Tu restes attaché un peu sur, enfin, à la Terre, quoi. Et, euh, et du coup, ce que ça m'apporte dans l'humour, c'est ce que tu veux dire, toi. Est ce que ça t'apporte dans l'humour et est ce que ça t'apporte dans la vie, mais surtout dans l'humour, effectivement. Et ouais, et... Je, tu sais, comme, comme je t'ai dit, par exemple, des fois, je fais des projections. Mais moi, je maîtrise parfaitement les mathématiques, un hein, déroulé d'une démonstration, je sais faire une démonstration par l'absurde, par récurrence, je sais comment faire un déroulé de logique pour aller vers de nouvelles idées, pour essayer de trouver de nouvelles assertions, de nouveaux axiomes. Et du coup, dans l'humour, si je prends juste, par exemple, deux éléments, ben, si je fais une projection, il suffit juste que je fasse exactement la projection de chaque étape dans la démonstration. Tu vois, par exemple, supposons que euh, je te dis qu'un euh, un proton et un électron donnent de la matière. Ben, un être humain et euh, une, un homme et une femme donnent un enfant. Alors imagine, on veut écrire un, un sketch sur euh, la vie commune d'un électron avec un proton. La vie de couple un électron et un proton, tu vois Déjà là, rien que te le dis, ça te fait sourire. Tu vois ça. Voilà, tu vois, t'imagines euh, le proton, il dit à l'électron, hey, « Arrête de me tourner autour, euh, franchement, euh, tu me saoules là. Tu vas te calmer un peu, allez, viens dormir à côté de moi. » Tu vois T'imagines, après, es, en plus, il y, euh, y, y a des atomes, il y a plusieurs électrons. Donc, je suis sûr, il y a des jalousies. Ça veut dire que le proton, c'est un polygame ce matin <rire> <rire> Tu vois et Donc là, tu fais un déroulé et tu commences à faire des projections. Et, euh, mais ça, c'est quelque chose que… Que, que, que j'ai instinctivement dans ma tête. Et du coup, donc, ça m'apporte beaucoup par rapport à ça. Et après, quand je t'ai dit la géométrie dans l'espace, euh, pareil, ça, ça... je vais essayer d'expliquer ça avec des mots simples. Mais moi, quand je prends un personnage, je le définis dans le temps. Mmh. Et après, il a, de... il a beaucoup de caractéristiques. Et pour moi, chaque caractéristique, c'est une coordonnée. Ça veut dire que là, déjà, j'ai un élément dans l'espace. Ça veut dire, euh, je pourrais lui enlever une coordonnée, je pourrais lui en rajouter une, je pourrais euh, le projeter ailleurs. Tu vois, par exemple, imagine, je prends un homme dans le temps. Donc, en gros, déjà, c'est un homme. Donc là, il est en 2D, mm -hmm. parce que c'est le sexe. Après, je dis, euh, c'est un consultant. Donc ça, c'est le métier. Après, je lui ai rajouté une coordonnée, ça veut dire, on, on va dire, euh, euh, la longueur de ses cheveux. Après, euh, sa taille. Euh, après, on pourrait dire euh, euh, son atout, euh, genre euh, à séduction, etc., etc. Et là... Dès qu'on a un élément, on peut. Pourra... Moi, les personnages, c'est comme ça que je les vois quand je crée un personnage sur scène. Vraiment, je, je le vois comme un objet mathématique. Après, je me dis, imagine, on le met dans un groupe. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il pourrait générer Tu vois Est-ce que c'est un homme premier qui pourrait être un générateur <rire> d'infinité de trucs Bref. Non, mais te... ça peut paraître bizarre, mais les mathématiques, dans ma tête, c'est devenu tellement instinctif que pour moi, c'est un langage. Tu sais, quand tu parles, Mmh. Moi, je suis capable de draguer en mathématiques. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, c'est un langage à part entière. Mais il faut que j'ai euh, mmh. un mathématicien devant moi. Du coup, ça réduit un peu le champ des possibilités, de, des possibilités ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Et du coup, donc, euh... donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Tu vois Genre, par exemple, imagine que tu rencontres une nana, tu lui dis "Écoute, on est tous les deux des inconnus. Je vais te donner une équation. Si je la vérifie et tu la vérifies, ça veut dire qu'on est compatibles." <rire> Et là, elle va dire waouh, c'est génial! Et là, il y a moyen de serrer. Il y a une infinité de, de solutions quand même. Hein? Il y a une infinité de solutions. Ça dépend le degré. Ça dépend. Ça dépend le degré. Tu vois? Il y, Donc, y a deux inconnus. Euh... Non, mais imagine par exemple, tu lui donnes un polynôme. Comme ça. Comme ça. Et tu lui dis, je vérifie ce polynôme. Est-ce que tu vérifies ce polynôme? Et là, elle peut, elle peut se dire bah, « je vais voir tout de suite ». Ça se passe comme ça, hein. quand on fait les matchs, qu'est-ce que tu crois C'est des algorithmes mathématiques, tu vois Les gens, ils te disent « oui, en match, on a les mêmes centres d'intérêt ». Non, tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt, c'est juste que vous avez vérifié la même équation au même moment. C'est une, une, une histoire de covariance, hein, et de stats, et d'écart-type. Hein. Mais c'est tout, c'est tout. Je pas vu ça comme ça, effectivement. Et du coup, euh, ouais, désolé, dans ma tête, il se passe tout ça, mais voilà. Et l'un des autres éléments importants, c'est la, la culture. Et notamment, tu le dis dans ton spectacle, pour toi, c'est très important d'associer l'identité et, et la culture. Ouais, comme je t'ai dit, aujourd'hui, l'identité, elle est définie par, euh, comme je t'ai dit, euh, l'identité par un territoire, des frontières, ce qui nous diffère de l'autre, de notre politique, de notre religion. Vraiment, que des, que, que des trucs où il y a des bastons. Mais mec, imagine... Comme je dis maintenant dans le spectacle, je dis le contrôle aux frontières. C'est un endroit où les peuples se rencontrent, mais c'est toujours stressant. Mais ça devrait être un moment beaucoup plus festif. C'est là où les gens... Et tu vois, je me dis peut-être au lieu de demander le passeport aux gens, on pourrait leur dire chanter, on pourrait leur dire cuisiner, on pourrait leur dire écrivez faites de la poésie, on pourrait leur dire peigner. Tu vois, ça serait beaucoup plus simple. Et... Tu vois, par exemple, maintenant, moi, dans le spectacle, je dis, dis plus, t'es algérien, dis, je suis un couscous. Le Marocain dira, je suis couscous aussi. Et là, si tu dis, un couscous, ça va, quand il y en a beaucoup, ça pose problème, ben, ça ne sera plus un problème de racisme, mais une question d'appétit. Et tu ne vas plus en vouloir aux gens, tu vois, ça serait beaucoup plus simple. Et, et tu vois, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps je suis allé au Portugal, j'ai adoré le fado. Et franchement, à un moment, je me suis senti portugais. Et je pense que j'ai le droit. J'ai le droit de décider de qui je veux être. On ne va pas me dire, non, tu n'es pas, pas, pas portugais parce que tu n'as pas la nationalité portugaise. Tu n'es pas portugais parce que tu ne votes pas au Portugal ou je sais pas quoi. Je pense que... Je pense que, ouais, li, li, li, ce qui fait, ouais, l'identité, c'est... C'est ce qui t'anime. Ce, ce qui te fait danser. Ce qui, ce qui t'inspire. Ce, ce, qui, ce qui te touche au plus profond de toi. Et, euh, parce que... Parce que Là, on définit l'identité d'une manière politique et finalement, la politique, comme je dis, c'est que le matériel. Mais le matériel, il part. Alors que si on se définit culturellement, ça veut dire que ce sera éternel. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui des grandes civilisations Si je te dis l'Andalousie, tu connais toi le, le, le, le SMIC à l'époque de l'Andalousie Est-ce que tu connais l'âge légal de la retraite, l'Andalousie Tu connais le, le roi de l'Andalousie Mais non on se souvient de la musique andalouse, on se souvient de la mode andalouse, on se souvient de, de, de leur... De la sauce andalouse. Voilà, de la sauce andalouse, tu veux. On se souvient, on se souvient de, leur, de leur tradition, leur parfum, on se souvient de leur costume, tu vois. En fait, tout, tout, tout ce qui était culturel, et c'est ça qui reste. Si je te dis euh, l'empire le, le, égyptien, par exemple, les pharaons, est-ce que toi, tu te souviens de, à l'époque des pharaons, c'était quoi les règles pour la mutuelle <rire> Ou, ou, comment calculer les points retraite Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, toi, mais on ne sait même pas qui était de gauche, qui était de droite à l'époque. On, on s'en fout. En fait, c'est un non-sujet. Alors qu'on sait aujourd'hui, c'était quoi leur littérature. On sait comment c'était quoi leur architecture. On sait comment, euh, comment ils prenaient soin de leur mort, par exemple. C'est ça. Et c'est ça, la culture. C'est ce qui n'est pas clivant. Et il n'y a pas d'apostasie en culture. On ne tue pas les gens parce qu'ils n'aiment pas une musique. Tu T'imagines on dit ouais dans les cantines on ne nous laisse pas écouter Francis Halal, <rire> tu vois Il n'y a jamais un politique qui va dire ouais on est en France, on va écouter que du Francis Cacher, tu <rire> vois Ou je sais pas quoi. Mais y a pas y a pas ouais quoi Toi tu, tu crois pas en Johnny Eh hey, Johnny Hallyday c'est le seul c'est l'unique. Non non. Si tu dis ouais moi Johnny Hallyday c'est pas trop mon truc. Bah tu, tu bah écoute moi je kiffe Johnny. Fais ta vie je fais la mienne. Et puis c'est tout. Et ça serait beaucoup plus simple, franchement. Moi, il y a une phrase de ton spectacle qui m'a marqué, je j'ai pas la, la, enfin, pas la phrase complètement, mais c'est quand tu dis qu'on est tous acteurs finalement de la société et que quand on regarde le journal TV et qu'on s'aperçoit que toutes les nouvelles sont tristes, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est les principaux acteurs et qu'il ne tient ouais. qu'à nous finalement ouais. de faire que tous les journaux télé ne racontent que des histoires heureuses. Ouais. « Ah oui, je dis que la vie, c'est une caméra cachée, nous sommes les acteurs principaux. » Donc voilà, une caméra cachée qui est diffusée sur BFM TV, partout, sur iTélé. Et je dis, voilà, si on est fatigué de voir que de mauvaises caméras cachées, c'est à nous de prendre le pouvoir de changer les scénarios, les scripts, et faire en sorte qu'il qu n'y ait que de bonnes caméras cachées. Et, euh, et comme ça, on va arrêter de se plaindre de « Oui, t'as vu ce qui se passe dans le monde ?»« Bah, c'est nous, les gars. Mm. » Mais... Euh... Mais bon. j'ai pas la prétention d'avoir les solutions. Bien sûr. Ouais, bah ouais, ouais. On est tous des corrompus, malheureusement. On paye tous des impôts. <rire> Presque tous. Presque tous. <rire> Je me de euh, Nous abordons maintenant le, le mot de la fin. Euh, donc le mot de la fin, voilà, c'est pour savoir Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui auront envie de devenir un autre Pour devenir un autre Pour devenir un autre Bah bon, Comme je te dis, pour devenir un autre, il faut savoir mentir déjà Parce que Je pense que Je pense que dans la vie On devient plusieurs fois un autre Jusqu'à ce qu'un moment, on devient soi Et du coup, donc en gros Il faut juste accélérer le processus tu vois, tu deviens un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, chaque autre va se, se rapprocher de ce que tu es, ce que tu es vraiment réellement. Et, euh, et après, on pourrait voir ça de plusieurs manières. Je me dis que... Il me dis, des fois, il faut suivre ses envies. Tu vois, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir Voilà, demain, tu as envie de devenir pâtissier. Deviens un pâtissier. Et si ça ne te plaît pas, change. C'est pas grave. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais l'espérance de vie, elle est de 80 piges. Et Il y a des gens qui passent 40 ans, la moitié, à faire, à travailler dans le même domaine. Et les 40 ans, les autres, la moitié, donc 20 ans d'études, même plus, 25 ans, et 15 ans de retraite. Et 40 ans à faire exactement la même chose. Moi, je pense qu'on devrait essayer d'avoir de, plusieurs proportions et, euh, et considérer que tous ces 80 piges, ben en fait, c'est soi. Et en fait, et se dire, que voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce que… Voilà, si, si, voilà, 80 ans, j'ai 80 ans à vivre. Allez, 25 ans où j'ai appris des choses que je ne voulais pas forcément apprendre parce que la plupart, on fait des études alors qu'on n'est pas chaud, chaud, chaud, tu vois Mais il faut, donc on y va. Mais il faut, voilà. Et après, euh, je pense après 25 ans, tu essayes de faire des trucs que, que tu aimes. Voilà, tu vois, parce que tu as l'occasion de... Tu vois, tu es, es encore, on va dire, dans le, dans le game. Et après, euh, essayer d'enchaîner les expériences. Je pense que... Je pense que enfin Elle est un peu trop compliquée, ta question. Hein. Parce que... Euh, je ne sais pas par, par quel bout la prendre. Est-ce que je la prends par le bout du fait que voilà, juste changer de vie Ou je la prends par le bout de... C'est pas bien de devenir quelqu'un d'autre, franchement. Tu sais, c'est drôle, euh, souvent les gens me disent « Oui, j'ai envie de faire tel master parce que j'ai un pote qui l'a fait et maintenant il a fait ça, ça, ça et il a réussi et il gagne super bien sa vie. » Et je me dis, c'est vrai qu'il y a des autoroutes toutes tracées et tu peux prendre une autoroute et tu vas aller super vite. Mais par contre, tu peux décider de construire ta propre autoroute à toi. C'est vrai que ça prendra beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que c'est toi qui prends la direction. Je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte, comme tu dis, qu'on est unique. Et on, on a tous un vécu différent qui nous a forgé. Et à un moment, quand on décide de prendre sa vie en main et on décide de se définir par le regard qu'on porte sur soi plutôt que le regard que les autres portent sur nous, là, on prend du recul et on se dit, bon, maintenant, on fait quoi Et... Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où elle commence la vraie vie. Mmh. Et là, je pense que tu arrêtes de devenir un autre et tu commences juste à devenir toi. Ouais, Je pense que c'est ça qu'il faut, faut, faut faire. Moi, si j'ai un conseil à donner aux, aux gens, euh, je ne je je dis pas que ça va marcher. Hein. Parce que même moi, je l'ai essayé, ça ne marche toujours pas. Hein. Mais, euh, mais c'est drôle comment on se comporte vraiment différemment que quand on est surveillé. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de draguer quelqu'un ou de parler avec quelqu'un. Imagine, tu es dans un métro et la personne qui est en face de toi, elle a une très jolie veste et tu as envie de lui dire "Tu l'as acheté où Si il est 1h du matin, c'est le dernier métro, il y a que vous deux, tu vas lui parler, normal. Mm -hmm. Mais si le métro est bondé, ben en fait tu vas avoir peur du regard de l'autre et tu auras peur de dire "Tu l'as acheté où ta veste Et peut-être que cette veste elle te plaît énormément et en fait tu pourras pas l'acheter. Alors que c'est très simple. Et même la personne aussi, elle ne va pas se comporter de la même manière. Peut-être que si tu lui poses la question, s'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, peut-être elle va te prendre pour un fou ou je ne sais pas quoi. Il euh, y a tellement de caméras avec les réseaux sociaux maintenant. On est scruté de partout. Il y a nos gestes qui sont scrutés. Et du coup, donc, nos comportements euh, sont vraiment très influencés. Et je pense qu'à un moment, ça serait bien qu'on fasse un travail sur nous pour se libérer de tous ces spots qui sont braqués sur nous. Et essayer de s'écouter soi, tu sais, écouter l'enfant qui est en nous. Imagine, tu deviens un enfant qui a deux ans et qui sait juste parler. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Il ne sait pas ce que c'est un salaire. Il ne sait pas ce que c'est le pays dans lequel il vit. Il ne sait pas ce que c'est une religion. Il ne sait pas ce que c'est Dieu. Il ne sait pas ce que c'est, comme je t'ai dit, la retraite. Il ne sait pas ce que c'est le futur, le passé. Il n'a aucune notion. Il sait juste parler. Et tu, tu dis à cet enfant, donc ça veut dire il sait exprimer ses envies. Quoi. Euh... En gros, on va reculer vraiment très... Tu l'enfant, quand il pleure parfois, parce qu'il a fait caca sur lui, il ne peut pas exprimer ça. Il ne peut pas dire « j'ai fait caca », du coup, il pleure. On va prendre le stade de l'enfant, ou juste après, où il peut dire « j'ai fait caca ». Ça veut dire que c'est un quelqu'un qui sait juste exprimer ses besoins. Cet enfant-là, tu lui dis « frère, tu veux quoi ?» Eh bien, qui... écoute-le. Lui, écoute-le. Et... Et je pense que c'est là où tu vas devenir complètement... Complètement toi, et, et, et on pourrait faire des choses. C'est de la théorie ce que je raconte, hein. mais, euh, mais il faut de la théorie. Tu sais, comment en mathématiques, des fois on converge vers un point, on ne le touche jamais, mais au moins on se rapproche beaucoup, petit à petit. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ils veulent toujours toucher, tu vois. Tu sais ils, ils, ils veulent, et puis croire très, très vite. Vers ce... Ouais, ouais, ouais. On touche un point et après on en a marre et on veut toucher un deuxième. Alors que si on se rapproche toujours d'un point et on ne le touche jamais, bah, en fait, on va toujours rester dans ça et en fait, on, on, on s'améliore petit à petit. Et bien il faut converger vers les envies de ce petit enfant. Et parce que les envies de ce petit enfant, c'est une page blanche. Il n'y a rien. Il est influencé par, par que dalle. Il n'a pas encore eu, comme je t'ai dit, toutes ces caméras, toutes ses influences, tous ces regards, tous les total. gens qui Ouais, il faut faire une prépa, ouais, il faut faire un, un MBA, ouais, master spécialisé, ouais, une alternance, non, un BTS, non, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des gosses, il faut que tu achètes un logement, il faut que tu fasses un, une SCE, non, il y a la loi Pinale. Pinel, hey, je sais pas si tu as vu, Macron, il a fait un rabaissement de 30% sur je sais pas quoi. Non. Oh. Cet enfant-là, tu l'écoutes comme ça oui, c'est ça. ça. Finalement, j'ai donné un conseil pour être soi, quoi. C'est ça. Hum. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi